Sommes en votre game petit pour un petit voyage en POV voilà Parfait Alors On va démarrer démarre, hein? Éteins la radio Éteins la radio si Tu veux bien Voilà On démarre ouais. Et Oui Sans Oui c'est une essence Et la boîte, elle est manuelle Et la boîte est manuelle Si je veux, je peux mettre en automatique Mais on va garder en manuel, ça va? Alors, je mets Vite l'adresse Qui es est très va Alors, il y a plusieurs modes Regarde, tu veux, je peux mettre en mode éco Moi, je mets toujours en mode écologique C'est mieux pour la planète ouais Il y a normal ou il y a sport, et sport, ça fait plein de bruit Tu veux lequel? <rire> Un peu normal, il y a un peu de sport. Ok, quand on est sur la route, on met le sport, ça va Ouais. <rire> on va démarrer comme ça. Super. Alors, je qu'il y a un petit peu beaucoup de voitures. Comme ça. Alors, tu as la caméra de recul, si tu veux, parce que j'ai petit peu reculer. La caméra... Qui est très très précise, qui fonctionne vraiment bien. Super. Et on y va. Voilà bien installé maintenant oui alors si tu veux tu peux régler le chauffage de ton côté c'est individuel donc moi je règle le mien tu règles le tien si tu veux tu peux me le dire c'est trop chaud ou trop froid voilà. alors si tu veux on peut mettre le cruise control contrôle adaptatif ça voudrait dire que je demande à la voiture de rouler par exemple 10 septembre je le faire. donc je demande de faire 10 septembre et elle roule toute seule et elle s'arrête toute seule. c'est y a une voiture qui est devant moi. Ça va Il y a le line assist aussi. Ça veut dire que là. en fait aussi, le guidon, mais elle roule toute seule. en si fait. elle repère les lignes qui sont au sol et elle ah. roule toute seule. Donc là j'ai mis le cruise contre assist. Donc tu vas voir que je vais pas envoyé mes pieds de tout le trajet. La voiture qui va rouler à du septembre, qui va freiner, qui va accélérer. Ça voilà. va Et il y a le line assist. Donc entre les c'est elle qui suit la route moi là. à chaque fois il plein de choses là elle est en manuel elle est en automatique là je fais rien du tout Automatique là c'est automatique là, je ne fais rien j'ai pas encore touché euh, le guidon tout à l'heure enfin n'ai pas encore touché la boîte de guitare de, depuis tout à alors je vais changer de mode si tu veux je vais mettre en mode sport On vais hein. ouais. un petit peu accélérer. ça va ouais On entendre le moteur voilà. ça accélère bien ça accélère. <rire> <rire> Et je vais mettre le course contre la date d'adhésion à 90. Et maintenant, elle va continuer toute seule à 90. Oui, c'est l'accélération, on ne sait plus entendre. On en fera encore une stade là. Ouais. Il y a un beau bruit à le moteur. C'est intense. Ouais, ça aime bien. Hein. C'est bien. Hein Est-ce est... est que c'est confortable pour ça Ouais. Elle est très sombre. Okay. Ah. Elle est bien sûr de Super ça hein? oui. C'est donc un mort ou pas ouais. C'est très bien ça Oui, c'est très bien Et ce qui est bien aussi, c'est quand je mets le line assist hein, Donc quand la voiture, elle fait les lignes de la route ouais. Et que je fais mon clignotant, ben je ne peux pas tourner Donc je suis obligée de mettre mon clignotant pour tourner Donc ça c'est bien aussi, c'est une bonne sécurité Ça évite que les gens roulent sans clignotant de voir que tu as toi wow. ah oui il y a toi au grand aussi en effet en fait je t'avoue que j'ai eu de la chance en, en achetant parce que ma petite Polo était complètement abîmée et donc je devais changer liste de voiture mais ça c'est la voiture du showroom en fait donc il y a beaucoup d'options et de belles choses qui sont, qui sont dedans comme c'est la voiture qui était en exposition ah, c'est oui. ah, ouais. j'ai eu super rapidement la voiture c'est mon garage donc c'est pas moi qui ai choisi en fait les options et tu consommes combien alors d'habitude c'est pas beaucoup donc euh, quand je fais des longs trajets je consomme 6 litres au 100 plus ou moins Six Six litres, 6 litres au j'avoue que là j'ai mis en mode sport et là je suis à 8 litres au 100 <rire> c'est pas méga bien <rire> mais d'habitude je suis à 6 litres au 100 plus ou moins mais bon c'est encore une nouvelle voiture pour moi mais je pense que je pourrais bientôt peut-être faire mieux encore que 6 litres au 100 mais c'est déjà pas mal parce que c'est quand même une essence c'est déjà pas mal et voilà coupe le courant ou tu veux encore regarder quelque chose Tu veux encore qu'on démarre une fois, qu'est-ce que tu veux faire Tu coupes le courant, tu coupes le courant. Ouais. Et voilà Et le frein à main, il est automatique L automatique, en fait, derrière, il est 17 minutes maintenant. Quand je mets le levier en parking, il se met automatiquement. Donc je n'oublie jamais ouais. de le mettre. Ça, ouais, c'est bien. C'est chouette. Il y a plein d'options aussi, le GFM, la radio, il y a beaucoup d'infos de... aussi. Il y a beaucoup d'infos. Ah oui, et le toit ouvrant, c'est là Et ici, en peut... Je peux l'ouvrir. Hop Bon, je vais pas le temps maintenant, il fait pas très chaud, mais hop On peut le remettre si on veut. Et voilà. Merci. Avec plaisir, Martin.